Vous voulez lire pour moi, mademoiselle D'accord, monsieur. Alors, Scooby-Doo, SCO, Scooby-Doo. Ma mademoiselle ma ma ma Scooby ma ma Doo, Mademoiselle -doo. Euh, Oui. Pourquoi vous dites Scooby-Doo, Scooby-Doo Parce que je cherche le nom. Ah, pauvre mademoiselle, vous savez le nom.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 Il n'habite pas à Toronto, il habite à Vancouver. <rires>